pour oh. <laughs> mm -hmm. Ouais Ouais. Hein? ouais. Ouais, ouais. C'est chouette, elle va démarrer en même temps que nous. La Porsche 911. C'est vraiment de belles voitures. Ouais. Louis, qu'est-ce qui se oui. Il a démarré hein. C'était un hein. pouvoir. Non. non. C'est tellement gros des gens... On peut louer des voitures anciennes ou sportives. Tu vois 111, 1923. Une vieille MG je pense, une MG c'est une Locus 7 Ah non, c'est une république, c'est une Westfield C'est comme qu'on le fait Oui, ah, je ne ouais, sais pas Il y en a d'autres en fait. Tu vois, je t'avais jamais montré ah, Non, non